Oui, alors le, le point de départ, effectivement, de, de, du film a été l'histoire de Mehdi Meklat, un, un jeune homme qui, comme Karim, euh, venait d'écrire son deuxième livre, euh, avait un certain succès, passait euh, trois fois par semaine, je crois, sur France Inter, dans une émission de Pascal Clark, où il avait une chronique. Euh, et puis, justement, le jour où, où le succès a vraiment euh, été était là, il a, il a été... Euh, en quelques heures, détruit par, euh, par ces, ces tweets anciens et par la, la vitesse et la, et la violence euh, des réseaux sociaux qui, en quelques heures, peuvent faire un homme et, mais, et en quelques minutes, peuvent le détruire. Au moment où l'affaire la, la, la, a, a éclaté, puisqu'on l'appelle l'affaire d'éclate, euh, moi j'avais lu... Un bouquin de, de, de Mehdi et Badrou, j'avais lu euh, des articles qu'ils avaient écrits dans le Bondi Blog, je les avais entendus euh, sur France Inter euh, et que je trouvais que c'était des, des, des jeunes gens qui avaient une, des têtes extrêmement bien faites, qui étaient capables à la fois d'être dans, dans l'engagement le, le, le, politique, qui pouvaient parler du film qu'ils avaient vu la veille, qui pouvaient... Et, et, hum, voilà, moi, c'est ce qui m'intéressait chez, chez, chez, chez lui, quoi. Euh, Au-delà de ça, je n'ai rien... Après, on a beaucoup écrit sur lui. Ouais. Il y a eu énormément d'analyses, de, de, de, de choses, et j'avais toujours l'impression que ça, ça tournait dans le vide. C'est-à-dire que soit on était dans, dans un jugement moral, qu'on peut avoir, que je... je... Euh, soit, soit une espèce de, de, de justification euh, sociologique qui m'intéresse aussi euh, mais, que, mais que les, les, les mots n'arrivaient pas forcément à, à restituer la complexité du, du personnage il me semblait que le cinéma en étant peut-être plus incarné qu'une analyse euh, euh, très précise, avait une chance de cerner un peu mieux le, le, le, la complexité du personnage. Karim est un jeune auteur promis à, à un grand succès et son livre vient de sortir. On organise une fête pour célébrer son, son succès. et. Euh, et d'un seul coup, dans le courant de la soirée, des tweets ressortent des, de cette mémoire infinie d'Internet, des tweets homophobes, antisémites, euh, euh, des, des, des choses assez terribles. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est sa dualité. C'est le fait que, d'un côté, il soit capable d'écrire un, un livre dont on entend quelques extraits euh, et dont on se dit qu'il doit être plutôt bien pensé. Euh, un livre sur sa mère, sur euh, la difficulté qu'il y a à être une, euh, une femme algérienne débarquant en France et élevant ses enfants. Enfin... Euh, et puis, d'un autre côté, ces tweets euh, assez immondes qui peuvent, qui peuvent euh, euh, ressortir. Et moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ces deux, ces deux facettes du personnage peuvent cohabiter chez un même, dans un même cerveau Comment est-ce qu'on peut être à la fois, avoir une tête aussi bien faite que celle de, de cet écrivain, euh, et puis aussi avoir cette envie de provoquer euh, avec des choses totalement inadmissibles. La, la question, c'est de savoir euh, qui est vraiment ce, cet Arthur Rambeau et qui est vraiment ce, ce Karim D. Des... Comment est-ce qu'il est est qu y a une, une part de vérité dans ses tweets Est-ce qu'il y a. Et, et en fait, le film pose toutes ces questions parce qu'il va passer comme ça de jury en jury. Euh, des gens qui vont tous lui poser la même question c'est-à-dire, mais pourquoi tu as écrit ça euh, et face auxquels, parce qu'ils qu ont des points de vue différents au départ, il va être obligé de, de progressivement euh, comprendre un certain nombre de choses sur sa démarche ou sur cette bêtise qu'il a commise. Pour moi, c'est presque un portrait de, de, de Karim euh, qui se trace à travers son pseudonyme. Il y a évidemment ses ambitions littéraires à travers euh, Arthur Rimbaud, et euh, Rambo, la, la violence, la, la, la colère, la, la, euh, et puis quelque chose de beaucoup plus populaire, justement. Et, et euh, Karim est un peu au croisement de ces deux, de deux idées-là. Il est par ailleurs, pour moi, un transfuge qui est en train de, de quitter son, son monde d'origine, la banlieue où il vivait, sa famille, ses, ses copains de banlieue, pour entrer dans le monde de la littérature, de l'édition, et qui euh, va prouver qu'il n'est peut-être pas, euh, qu'il n'a pas encore acquis tous les codes et va être très très vite euh, éjecté de ce monde-là. C'est la constatation de la place de plus en plus grande que, que prennent les réseaux sociaux dans nos, dans nos vies, de, du peu de, de réflexion qu'on peut avoir à leur sujet aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on qu les utilise parce que c'est à la fois agréable, c'est bien de se sentir en lien avec d'autres, mais qu'on mais qu se demande rarement quel rôle on y joue, euh, quels danger ils peuvent représenter, quelle, vieux, quelle violence ils s'y déploient. Euh, et j'ai l'impression qu'on nou, qu nourrit la bête euh, sans beaucoup, sans beaucoup y, y réfléchir. Et ça me semblait bien de, de regarder un peu plus précisément tout ça. Puis après, il y a eu euh, l'histoire de, de, de Mehdi Maclade, qui m'a donné un cadre euh, euh, parce qu'effectivement, parce que, elle me posait la question que, que cette petite copine lui pose... Euh, euh, à un moment dans le film, en disant « Mais comment ça peut cohabiter dans le même cerveau ?» Voilà, euh, en, en gros, l'articulation entre cette histoire-là et, et une préoccupation que d'ailleurs j'avais commencé à, à regarder dans mon film précédent, dans l'atelier, la, on voyait déjà l'impact des, des réseaux sociaux sur, euh, sur un jeune homme euh, attiré par les, les, les idées d'extrême droite et qui trouvait là... Euh, de quoi satisfaire ses, ses, sa curiosité. Pour moi, à ce moment-là, j'avais envie aussi que le, les tweets interviennent dans le film comme ils interviennent un peu dans nos vies, c'est-à-dire euh, comme un, un brouillage continuel. De, de, de, de, de, C'est pour ça que les, les messages, au départ, s'affichent euh, presque seuls, comme des, des, des, des messages euh, presque des intertitres mm -hmm. et que progressivement ils viennent parasiter l'image la, la scène qui se déroule derrière mm -hmm. et puis même après on a dosé une espèce d'accélération dans le dans l'affichage des tweets qui fait que un message en chassant un autre on n'a plus le temps de même de de, de, de lire et de, et d'analyser ce qu'on nous ce qu'on nous donne à lire Ça a été un, un travail très très dur pour moi, c'est-à-dire qu'on a passé des journées entières avec mes deux co-scénaristes Samuel Lou et Fanny Burdino à, à se creuser la tête pour, euh, pour écrire des choses dont on dosait la violence, l'humour, euh, en n'étant pas toujours très fiers de ce qu'on écrivait quand même, il faut, faut le reconnaître. Alors d'abord parce que je connaissais bien Rabat, il était un des élèves d'Entre-les-Murs, de, justement, euh, et qu voilà, que j'avais gardé pas mal d'affection pour lui, parce que je l'avais vu aussi grandir à travers les, les différents rôles dans lesquels il, il a pu intervenir jusque-là, alors d'abord des petits rôles, et puis des rôles de plus en plus importants. Euh, j'avais un attachement euh, pour lui, et... Et en écrivant, je, son visage se superposait à, à, à celui de, de, de Karim. Je me suis un peu méfié au début de mon attachement, justement. Donc j'ai voulu le mettre en concurrence avec d'autres jeunes acteurs. J'ai rencontré pas mal de gens. Et, et en fait, euh, Rabat a continué à être pour moi le, le plus juste dans le rôle. Parce qu'il y avait quelque chose d'abord d'une simplicité dans sa façon d'incarner cette, cette duplicité du personnage. Il y avait une, une aisance euh, à être heureux, d'en être au début, d'être passé de l'autre côté du périph, d'être dans ce monde où on l'adule, euh, mais en même temps un petit décalage. Il me, semble, il me semblait intéressant qu'il ne soit pas tout à fait à sa place non plus. Et puis ensuite, je trouve qu'il incarne avec beaucoup d'intériorité de, de, de, euh, cette, cette espèce de... de, de de recherche intérieure que le film va, va suivre, comme ça, de, de compréhension progressive de qu l'histoire de, de qu'il est en train de, de, de se prendre dans la figure. Quoi. Et euh, voilà. Alors après, euh, Rabat est quelqu'un de, de, de très séduisant. Mmh. Il suffit qu'il sourie pour qu'on ait envie de, de, de l'absoudre de, de toutes les fautes et il a fallu euh, le tenir à cause de ça. Parce que pour moi, la question, c'était de trouver la bonne distance au personnage. Je ne voulais pas en faire un monstre, mais je ne voulais pas non plus, parce que d'abord un monstre, moi, il ne m'aurait pas intéressé. Qu'un qu qu qu petit faf d'extrême droite euh, écrive ce qu'il ce qu écrit ne m'aurait pas intéressé. Que, et puis, je voulais aussi que ne pas en faire une victime, c'est-à-dire que je voulais qu'il porte la responsabilité aussi de ce qu'il a de ce qu'il a écrit, de ce qui, de ce qui voilà, de la, la, la bêtise qu'il a faite, si on veut, parce que, parce que je pense que au fur et à mesure du film, il se rend compte que c'est que tout ça est une grosse bêtise, quoi. moi, ce qui d'ailleurs je la je la constate tous les soirs presque quand je fais des débats en ce moment où euh, c'est la, la différence d'appréciation que des, que des jeunes gens peuvent avoir sur, euh, sur euh, ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux euh, souvent les jeunes sont mis en accusation par le public et se défendent en disant mais euh, euh, en fait il y a des règles du jeu que vous ne connaissez pas mais que, mais que nous on domine qui sont justement cette espèce de troisième degré que revendiquent qui arrive à un moment dans le film et, euh, et vous ne savez pas de quoi vous parlez, quoi, en gros. Euh, et cette fracture, elle est là à tous les moments, quoi, avec, sa, avec son éditrice au début du film, où il lui dit « mais euh, euh, il n'y a pas d'affaire, c'est vous qui l'a créé cette affaire, mais euh, mes 200 000 followers n'ont jamais rien dit ». Et puis progressivement, une prise en compte euh, du problème va, va, va s'opérer chez lui. Mais, euh, mais avec toujours, oui, alors le, de, le deuxième groupe auquel il fait face sont ses, ses copains de Paris qui comme lui sont des transfuges de classe et qui comme lui connaissent le, leur propre fragilité et le fait qu'ils sont juste tolérés et qu'ils n'ont pas envie d'être pris dans le, dans le même bateau que lui. Ensuite, les, les copains de banlieue qui eux, euh, euh, je pense, ont surtout très peur de l'amalgame, euh, voilà, ne pas être là encore une fois assimilé euh, à, à ça. Et puis, euh, puis ensuite, on va vers, vers des jurys de plus en plus intimes, parce qu'on est dans la famille, puis le petit frère, et que et que et, et qu'à chaque fois, je pense, que ça le ça le renvoie un peu plus profondément à, à, aux raisons de, sa, de tout ça.